Nice Fiction est un festival bénévole, collaboratif et expérimental consacré au genre de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, fantasy. Événement transverse, il explore tous les supports, art et littérature, sciences et jeux. Il accueille des artistes, des écrivaines, des chercheuses, des passionnés. La première édition s'est tenue en 2015. L'édition de cette année 2020 a été impactée par le confinement, mais elle s'est tenue sous forme virtuelle et nous a permis d'explorer de nouveaux mondes. L'édition 2021 sera notre septième édition et elle sera hybride, reliant les différents domaines de la culture et mêlant le présentiel et le virtuel, profitant pleinement des possibilités ouvertes par la technologie. Pour les dates et le lieu, on se retrouve début juin sur le campus universitaire de Saint-Jean-d'Angélie qui nous a accueillis dès la première année.